Nous nous sommes retrouvés cette année pour la 19e édition de la Journée Nationale de la Paye. Quatre sessions, dont une à Lyon, qui nous ont permis de réunir 500 participants. Ça va faire euh, 8 fois 8 ans que je viens à la Journée de la Paye. Bon, C'est très important pour nous parce que bon, dans nos petites provinces, euh, on n'est pas très, très au courant de, de tout, donc ça permet bah, de se mettre à jour. Je suis venue aujourd'hui pour euh, avoir toutes les informations liées à l'actualité 2017. Voir ce qui se projette sur la nouvelle année, en l'occurrence 2018, et cette année, on a même 2019. Avec les derniers changements et les dernières élections, il y a eu énormément de changements et énormément de circulaires, et donc on a besoin de se tenir informé de toutes ces modifications dans tous les détails. Les interventions de la matinée sur l'actualité de la paye et les projets pour 2018 ont été ponctuées des réponses posées en amont à nos participants afin de permettre plus d'interactivité. Et je peux dire par expérience, c'est vrai que ça nous ouvre des nouveaux horizons. De rencontrer aussi d'autres personnes, ce qui est très enrichissant. Comme chaque année, nous prévoyons des temps de questions-réponses pour permettre une meilleure appropriation. Je pense que tout ça, c'est du positif. Le support est toujours très apprécié et complet. Il permet aux participants de s'y référer pour la mise en place des nouveautés. Cette année, notre table ronde était tournée vers un sujet qui nous intéresse tous, DSN, comment faire d'une contrainte une opportunité. Cela a donné un autre regard sur la DSN et l'évolution des métiers de la paye, avec la participation du JIP MDS, mais aussi grâce au retour d'expérience de la société Acadomia et de la vision de Guillaume Campistron, l'un de nos consultants. Nous avons lancé un sondage en direct auquel les participants ont pu répondre via leur smartphone. Ainsi, nous avons recueilli leur niveau d'avancement sur certains thèmes. Les ateliers de l'après-midi portaient tous deux sur des sujets d'actualité, la proratisation du plafond et la CSG, deux thèmes que nous avons abordés dans de plus petits groupes permettant la mise en pratique sur des cas concrets. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine en décembre pour la 20e édition de la Journée nationale de la paye. Je reviendrai.